Internaute, je suis avec Carole, la vainqueur de la catégorie mode. Voilà, Carole, mais quel en train, oui, oui Bravo, félicitations Merci. Ça fait quoi d'être récompensé par un jury professionnel pour, pour une chose qu bah, qui nous passionne euh, bah, C'est énorme, surtout que je suis fleuriste à la base, donc rien à voir avec la mode, Donc d'autant plus. Et puis mon blog est un bébé, il est né en mars, donc euh, voilà. Oh, on a que des jeunes premiers cette année, c'est mmh. mignon, plein de passion. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton blog À force de voir ceux des autres... Qui euh, pas dire, bien, euh, c'était pourri, c'est ça euh, Pourri <rire> Et puis euh, voilà, l'envie de, de m'y mettre et puis bah super. Parce qu'en plus, dis-moi si je me trompe, mais la catégorie mode, c'est quand même une catégorie où il y a quand même pas mal de concurrence, où il y a beaucoup de blogs. À ton avis, qu'est-ce qui t'a fait te de démarquer des autres Bah alors ça c'est pas moi de le dire, je ne sais pas. Oh les modestes mais, euh, Non, je... Ils sont tous super et ils des blogs vraiment très très bien, donc je suis vraiment très fière et très heureuse. Et justement, je repose aussi cette question, par rapport à des sites institutionnels, qu'est-ce qu'une blogueuse peut apporter à des marques un peu difficile, euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter euh, une visibilité un, peut-être un peu plus, mais euh, peut-être toucher plus euh, les gens euh, de notre âge, de notre catégorie de notre style de vie. Et un avis euh. plus personnel Peut-être, c'est ça, parce que tu portes les vêtements, tu les mets en valeur, c'est ça oui, oui, oui. Et si tu avais justement un conseil à donner à des futurs blogueurs ou blogueuses, ça serait quoi c'est de rien, de rester eux-mêmes, de ne pas chercher à faire comme les autres, essayer de se démarquer, voilà, d'affirmer sa personnalité, tout simplement. Tu as des petits remerciements à faire passer Énorme remerciement à mes fidèles lecteurs, parce que sinon je ne serais pas là. Il y Avec des hommes Lectrices les électrices Non, aussi. mais le masculin l'emporte. Ah, lecteurs, mes lectrices Je vous aime. Euh, merci au jury. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, merci, merci. Et puis non, merci. Merci, merci maman, si, et merci si, maman, si, si, merci si, maman Carole. Si, si. merci l'amoureux qui prend quand même toutes les photos du blog, donc il n'y est pas pour rien. <rire> bah, bravo en tout voilà. cas Carole, félicitations. Merci.